Merci William, content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui, vidéo SQDC. On parle d'un nouveau produit de Canara Biotech avec la marque Nogs On parle de la variété Slaps. Eh oui, un 28 grammes. C'est peut-être pas la première fois que j'ai fait un 28 grammes, mais Winman boude, boude les 28 grammes à l'ESQDC. Pourquoi? Parce qu'on peut pas voir le cannabis, on peut pas sentir le cannabis, on peut pas avoir une photo du cannabis qui est à l'intérieur des contenants. 28 grammes, je trouve que c'est un peu euh, un, du risque, un peu du gambling, c'est quand même assez dispendieux, c'est pour ça que je me... Retourne vers le format 3.5 grammes à la SQDC. Winman est là pour vous. Je vais tester ce cannabis-là pour vous. Je vais vous donner mon avis. J'ai déjà reçu beaucoup de photos sur mon Instagram. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très beau. Qualité tribal, tribal, Nogs, Orchid. Les trois marques de Canara Biotech. Variété Slap. Avec un Z. Slap. C'est quoi? Ben, je connaissais pas ça. Ben, écoutez, croyez-le ou non. Croyez-le ou non, c'est Exotic Genetics qui ont créé cette variété. Exotic Genetics, une compagnie qui ont une très bonne réputation pour des graines de cannabis. Donc, ils ont croisé le Runs avec le Grease Monkey. C'est quoi le Runs? Mais croyez-le ou non, c'est du Skittles croisé avec du gelato. On aime le gelato chez Windman. On a juste à penser au gelato mint de Tribal ou le gelato 33 de l'eau 420 à la SQDC. Et le Sguirrose, on connaît ça chez Windman aussi parce que j'en ai fait pousser moi-même au tout début de... De, de, du moment que j'ai fait pousser avec les graines de cannabis de Barney's Farm. Que j'avais pas eu un gros succès. Grease Monkey, c'est quoi? Ben croyez-le, ou non? C'est du GG4. Gorilla Glue numéro 4 croisé avec Cookie and Cream. Donc si on revient à Slap, Slaps, c'est Runs, croisé avec Grease Monkey. Phénotype numéro 25, je trouve ça super cool qui nous a écrit phénotype numéro 25. Vous savez c'est quoi un phénotype? Si on plante une, deux, trois, quatre graines de cannabis de Grease Monkey, bien, la première graine de cannabis va être le phénotype numéro 1, deuxième, la deuxième graine de cannabis va être le phénotype numéro 2. La différence entre les quatre, un petit peu de différence dans le goût entre chacun. Euh, un va donner un petit peu plus de grammes, l'autre va donner un, un petit peu plus de, de, de goût euh, gazi. Donc, quelques différences. Et à la fin de la grow, on peut dire, c'est quel est notre préféré? Ah, oh, moi j'aime vraiment mieux le numéro 4. Ah, oh, moi j'aime vraiment mieux le numéro 2. Et puis le numéro 3 peut-être vraiment très petit, ne donne pas beaucoup de grammes. Donc, ils ont toutes des euh, caractéristiques différentes. Le phénotype numéro 25 de Slaps, ben, c'est le grand gagnant. Les prix, les prix à la SQDC, si on parle de 28 grammes, varient beaucoup. Ça passe de 125 dollars jusqu'à 245 dollars. Qualité ici, 153. 153 dollars, taxes incluse. On connaît pas beaucoup Nogs chez Winman. Nogs ont sorti un produit avant celui-ci, le Early Lemon Berry. Un produit euh, qui donne un buzz un peu plus énergétique, un buzz qu'on appelle le euh, Sativa. On sait très bien qu'une plante Sativa, c'est une plante qui pousse vraiment étroite. Plus grande que la plante Indica et les feuilles de cannabis vraiment très minces. Donc euh, le plant euh, Indica, le contraire, petit trapu et les, cinq, les sept feuilles de de cannabis, les sept, la, la feuille de cannabis est plus large. La feuille de cannabis est plus large. Ensuite, si on parle euh, de Nogs, Nogs, c'est la division de Canara Biotech avec leurs joints prix roulé, la division de Canara Biotech pour le hachiche et les gros formats. On parle ici de 28 grammes. J'ai vraiment honte de l'essayer. Euh, je pense que je vais l'ouvrir maintenant. 21% de THC. On peut avoir entre entre 20 et 28. Donc, ça peut aller jusqu'à 28% de THC. Terpène, terpène dominante. Euh, Cariophyllène. Ensuite... Je suis pas trop sûr. Limonène, j'aime ça limonène, c'est vraiment diesel, citron, agrumes. La troisième terpène, linalol. Pas seul, linalol associé souvent au lilas, à la lavande. Donc, euh, c'est à voir. Quatrième terpène, j'aurais aimé que la quatrième terpène soit à la troisième place. On parle ici de la myrcène, souvent associée au terreux. Mais limonène, myrcène, souvent euh, un duo dans mes cannabis préférés. Et maintenant, le cariofilène qui est souvent dans mes cannabis préférés. Et la cinquième terpène, euh, j'imagine en plus petite quantité, humulène, qu'on retrouve, je crois, dans le houblon noisette. Pas trop sûr et si on mélange toutes ces terpènes là ça va nous donner supposément un goût diesel sucré citronné donc diesel sucré citronné j'ai pas de problème avec ça vraiment hâte de l'essayer cultivo québec Farnham, Valleyfield, deux entrepôts deux usines de canara biotech donc je l'ouvre. ça fait longtemps qu'il est sur mon bureau ça fait 24 heures Oh! <rire> Ça sent bon déjà. Ça sent bon déjà. Man. Ah, là, je peux pas recommencer la vidéo. Là, c'est... Tu, tu vas me voir. Euh... Tu vas me voir en real. C'est. Là, c'est du là, shit. Ah, bah, bah, ouais. Mon canaliste préféré de la c'est le. J'ai l'Atomine, 153$. Là, tu me vois en real, bro. Ah! Oh, ce qui est beau, man! C'est incroyable. Ah, man, ça l'a... Je trouve que c'est encore... Je, je vais le fumer, on dirait un petit bout de... Le goût de limonène est là. J'ai l'impression qu'il tire un peu peut-être orangé encore. je, je, je Écoutez. Il y a beaucoup d'arômes là-dedans. Le goût de est présent. Le goût de est présent. Je pense que c'est mieux le gélatomine de Tribal. Le gélatomine de Tribal est mon préféré. Présentement, le Power Sherb est mon deuxième. Là, lui, est-ce qu'il va battre le Power Sherb ou il va être après le Power Sherb? Je vous montre ça immédiatement. C'est très, très, très impressionnant. C'est vraiment beau. Je vous montre tout de suite. Alright les gars, encore une fois On peut pas rester indifférent à ça là C'est vraiment spécial En tout cas j'espère que vous le voyez bien là vraiment très beau C'est vraiment très beau Tu vois que c'est très mal la main c'est pas tout, tout arrondi, c'est pas très mal à la machine. Les trichomes n'ont pas été cassés dans une machine arrondie. Là. Tu vois que c'est vraiment là. Oh my god. Tu vois de ça, bro? Hein? C'est beau là. Hein? Alright. J'ai grain de ça, j'en fais un. Alright, on est de retour, euh, je vais griner ça. J'ai aucunement idée comment les autres compagnies à la SQDC vont, vont compétitionner avec ce cannabis-là à 153 dollars. Euh... Je l'ai pas essayé encore, mais c'est les yeux, la qualité, il y a du trichome là-dessus, c'est brillant. Il n'y a pas de pochette d'humidité, ils n'ont pas besoin de Boveda, ce sont des professionnels. Si on veut mettre un Boveda, on va en acheter un nous-autres-mêmes, tu vois très bien que ce pas des caves, tu vois qu'ils sont très intelligents, il y a un bon roulement, euh, ils font pas trop de cannabis qui dort ses tablettes, l'humidité est parfaite, euh, on, sait, on le sait, les terpènes volatiles se font voler par les pochettes Boveda. Donc, il euh, y a un petit peu de goût qui part. Pis, euh, mais c'est sûr que si vous mettez du tabac dans votre joint, là, vous savez même pas c'est quoi là, des terpènes volatiles. Là. Vous ne savez même pas quest ce qui se passe. Ceux qui mettent du tabac dans leur joint, il n'y a rien qui dérange. Il n'y a rien qui dérange, ce monde-là. Ça sent fort. C'est encore un goût de diesel, man, avec un goût petit cariophylène différent du Power Sherp. Sure. Vraiment, j'ai vraiment de, de le fumer. Oh my god! C'est différent! C'est différent que du Power Sherp. Sure. C'est différent du Turple, mais les trois sont un goût de diesel. C'est spécial. Il est beau pareil. Hein? Hey, J'ai 28 grammes à fumer. Ah, écoutez, j'espère sincèrement que vous allez euh, essayer un produit tribal ou essayer un produit euh, nox Pour le prix, c'est la meilleure compagnie à la Tellement de qualité. Donc, on a dit là, 21% de THC, avec une possibilité de 28. Donc, c'est vraiment un indica. Donc, c'est pour être relaxant, sédatif. Hey man, on y est arrivé. On, y est, on est arrivé au moment tant attendu. Si Vous savez, le nombre de fois que j'ai recommencé cette vidéo... Mais je ne sais pas si j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. <coughs> All right. parfait. Maman temps attendu. Ils hey, en ont sorti des nouveaux produits Biotech en 2022, vraiment incroyable. <coughs> Santé. Ah, man, je beaucoup comme le Power Sherb. Je voudrais essayer le Power Shurb? Ah man, je, je suis vraiment content, man, je vais fumer ça, man. Oh je Je... Je me rappelle plus de, trop du power dans le fond là. J'ai l'impression qu'il ressemble, fait que je l'aime beaucoup beaucoup, man. À la senteur des cocottes, le caryophyllène est beaucoup plus présent. Quand je le fume, je trouve que le caryophyllène est moins fort que le power Sherb. Voici mon deuxième meilleur cannabis de Canara Biotech. Euh, je trouve qu'il ressemble au Power Sherb. Écrivez-moi dans les commentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont essayé. Écrivez-moi le dans les commentaires ce que vous trouvez qu'il ressemble au Power Sherp. Euh, il est bon. Il est bon. Good diesel. Euh, Canara Biotech, ils savent qu'est-ce qu'ils font, man. Ah, Ça va se fumer, ça, man. Non, ok. Il est différent, là, que le PowerShirt. Je sais pas. Euh, Peut-être. Ouais, Je commence à avoir chaud, bro. Euh peut-être le cooking cream je connais pas ça là, mais peut-être à la fin là peut-être un petit goût de ça je pense hein, de cream quelque chose de genre hein, c'est différent un peu hein là écrivez-moi dans votre là, je vais... en ce moment là en ce moment je te dirais diesel cariofilène épicé un petit goût là, spécial avec un goût de cream à la fin Il est goûteux, il est goûteux, il est euh, un peu complexe, il n'y a pas juste un goût dedans. On est capable de découvrir euh, au moins deux arômes, ça c'est sûr. Je vais tout fermer mes fenêtres, j'ai chaud. Il est super bon, je te le recommande. Si tu as aimé le Power Sherb, lui il se ressemble. Lui, si, si, tu, peux, si tu veux, là, je me répète, si tu veux euh, une ressemblance le plus possible, il goûte pas comme la PowerShare, mais c'est à lui qui ressemble le plus. Mais euh, je vais en racheter de ça. Super bon man. Hein? Pour ce qui est du buzz, euh, c'est relaxant. Pas trop écrasant. Hein? pas trop écrasant, euh, c'est un Indica, c'est pas un hybride, mais euh, pas trop écrasant, ça, ça relaxe, mais pas trop écrasant, il est bon. Si t'as pas aimé le PowerShub, essaye-les pas. Si t'as pas aimé le PowerShub, essaye-les pas. Si t'as aimé le Power une grosse grosse similarité. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais vous dire euh, sur le Slaps? 153$, entre 20 et 28 de THC, cariophilène, terpène dominante. <coughs> Donc, euh, c'est du Runs croisé avec Grease Monkey. Je vous adore. Ensuite de ça, le Runs, c'est du Skittles croisé avec Gelato. Et puis, le Greasy Monkey, c'est du Cooking Cream croisé avec du Gorilla Glue, numéro 4. 153$, vraiment un très bon prix si on compare euh, les produits à SQDC qui peuvent aller jusqu'à 245$. 245, c'est 95$ de plus, man. 95$ de plus pour que, que, que, que ça, ça sert à rien, ben, ça sert à rien. Asseyez-les. Parfait, parfait. Ça conclut la vidéo. Ça conclut la vidéo. Allez voir sur mon Instagram. Je vais mettre des belles photos du Slaps. Et puis... Euh... Je t'ai déjà tout dit. Je t'ai déjà tout dit. Si t'as pas compris, reviens. Réécoute la vidéo. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. Sois présent aux autres vidéos SQDC et à toutes les vidéos de Winman. Je sais que t'as pas tout écouté les vidéos. Mais après celle-ci, tu devras en écouter quelques-unes encore. Partage, parle de Windman à tes amis. Plusieurs autres vidéos qui s'en viennent au mois de juin. Ciao.